voilà, en fait, j'ai avec moi Emmanuel qui est de démocratie sur la place et il va devoir bientôt partir donc je suis un peu obligé de faire avec euh... voilà, on va revoir la fin de la vidéo dans quelques instants, ne vous inquiétez pas euh... en attendant on va faire un petit point avec euh... vous avec... Vous <rire> avec Emmanuel euh... donc sur un peu ce qui se passe sur la place parce qu'il y a des questions qui nous sont remontées mais qu'est-ce qui se passe il y a une dégradation de Nuit Debout à Paris euh... c'est la cata, machin puis en plus il y a eu l'article du Parisien qui nous a mis dedans. Euh, donc ben, j'ai un peu envie d'aborder ce problème-là, qui est quand même pas hyper agréable. Parce qu'il y a quand même moins de monde que les 200 ou 300, enfin plus de 1000 personnes qui avaient sur la place au début. Euh, enfin je ne sais pas, je vois, en fait j'arrive pas, jamais, jamais eu Et puis, de compte. Et puis un peu ce qui se passe aujourd'hui, et puis il y a ce périscopeur qui a débarqué hier sur la place en faisant euh, euh, en disant que bah voilà c'était la catastrophe euh, enfin pas qu'à la catastrophe au contraire lui il avait l'air d'être plutôt gay de raconter qu'il n'y avait plus personne sur la place à 10h du matin parce que à 10h du matin c'est connu nuit debout nuit debout c'est quand même le moment de rush quoi bref euh, voilà donc toi qu'est-ce que t'en penses Alors bah, d'abord j'en pense que Nuit debout, c'est un peu comme ces, ces, ces cinéastes ou ces artistes qui, qui sont éternellement dans l'ombre de leur premier succès. Et on leur, et on leur demande éternellement de le refaire. Voilà. Et particulièrement ceux qui, par un malentendu, ont pour leur premier film ou le, le, leur première place, ou ce que sais-je, un, un succès de masse, euh, qui, qui n'est souvent qu'un accident. Voilà. Donc, euh, c'est vrai, on aura, on, on aura toujours éternellement contre nous le fait qu'on a été d'abord un phénomène de société euh, avec... Tous les clichés du succès mondain, euh, le, le, le, le, le nombre, le, le, le, la, la densité, euh, le fait que les gens se bousculent pour y être. Euh, Est-ce que tu y as été Est-ce que tu as vu Est-ce qu'on en a parlé Voilà, donc on, sera, on vivra éternellement dans l'ombre de, de ce succès mondain, effectivement. Quoi. Voilà, euh, je, je, je suis désolé, si, ah non, je suis pas désolé si ce terme euh, un désenchanteur choque les gens. Euh, je ne suis pas sûr que le, le, le premier succès de bout était un succès politique. Va, euh, il y a longtemps a un, un certain nombre de plus gens plus qui sont là, restés, c'est ça qu'il faudrait aussi qu'on mesure, qu'on arrive à mesurer, c'est à partir du moment où le côté, on attend le Nouveau Mai 68, c'est filoche le Nouveau Mai 68 au sens où des actes de, de résistance parce que purement symbolique finissent par donner lieu à un blocage de l'économie ouais. et, et voilà et puis qu il y a un événement qu'on on aime bien euh, ressortir parce que ça correspond à la, la mythologie de l'apocalypse des classes qu'on a qu'on a tous appris ici en France euh, quand on était euh, quand on était étudiant ou quand on était euh, enfant de gens qui étaient à la CGT ou ailleurs. voilà donc voilà mais faudrait mesurer combien on a oui c'est l'heure de l'opération il faudrait mesurer combien de gens c'est sont... le, le bandeau d'information. Voilà. Il faudrait mesurer quand même combien de, combien de gens on avait encore quand on passe à une autre étape et connaît euh, un peu plus sur la, sur la question de, euh, comment, euh... de comment reprendre le, ah ouais, le, le, le, le pouvoir capté par le pouvoir politique. D'accord. Voilà, c'est une période qui a duré aussi. Et là, on est, dans, on est dans une dernière phase qui est que... Au une bout dernière tout, Ou une autre phase Non, on est une dernière phase de la première vie de Nuit Debout, quand même, il faut le dire. Ouais. Euh, le, le, le Nuit Debout qui devait porter ça, qui devait porter les espoirs de lutte contre la loi travail, euh, quasiment à lui tout seul pendant un long moment. Ouais, bah voilà, c'est ça. Avant ça que, le... Oui, il faut, faut un petit, un petit rappel. Oui, c'est voilà. que... ça, le fameux succès des débuts de Nuit Debout, ouais. c'est ça. C'est que on, le Nuit Debout occupe tout l'espace politique. Il faut dire ça, c'est ça qui fait ce succès de masse. Il y a un moment où Nuit debout a occupé tout l'espace politique. Voilà. Euh... Le... voilà. Donc, ensuite, il y a ce, il y a ce deuxième Nuit debout. Euh, dont je savais pas tout à fait capté la, la, la, la naissance, moi, mais, euh, mais, mais qui, qui s'achève à peu près le 100 mars. Voilà, où on était beaucoup dans le travail des commissions. C'est aussi pour ça qu'on finit par changer, par acter ça, en changeant le système d'assemblée et en, en faisant un système d'assemblée qui laisse enfin davantage de place au travail des commissions. D'accord. Euh, voilà Avec le système tripartite, assemblée de coordination, assemblée de but euh, et, et, et l'assemblée populaire, mais qui, les assemblées populaires qui elles-mêmes deviennent une fois sur deux thématiques, c'est-à-dire nourries par le travail qui a, été là, qui a été fait dans les commissions qui sont censées nourrir et animer le débat désormais. Voilà euh, et qui est très très sur ces questions-là de qui euh... bon. est un peu l'originalité de Nuit debout euh, qui est au sein alors qui est au sein d'un mouvement social et, et, et sur l'énergie d'un mouvement social il y a un espace on a pu coexister être une composante du mouvement euh, d'une autre façon que la CGT mais être une composante du mouvement aussi euh, voilà et tu disais en fait c'est qu'il y a eu quand même une présence de la CGT sur, euh, avec lui debout, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, qui n'était pas prévu à l'origine, voilà, ouais. ça on est d'accord, il y a eu euh, euh, ouais. le fait que quand même... Euh, alors, pour résumer un peu ce que tu as, ce que tu as dit aussi, c'est que euh, globalement euh, la mobilisation n'a pas été aussi coordonnée et euh, impressionnante que ce qu'il aurait, ce ce, ce qu aurait fallu que ce soit, de mon point de vue personnel, ouais. je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que ce soit. Mais en tout cas, sur, le, le, le, sur, ceux, qui, sur ceux qui sont dans, dans ce, de ce point de vue-là, sur, sur cet objectif-là, oui. Sur ceux qui parmi nous sont les vieux routiers des luttes syndicales, etc., etc. Eux, ils pensent tous que euh, la, la CGT a freiné, enfin, etc. Ouais. Voilà, bon, je ne sais pas. Moi, j'aurais... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu euh, des, euh, des grévistes, euh, des postiers du 92 qui étaient présents avec nous euh, sur la place. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y a eu euh, des visites de manifestants du Havre, euh, qu'ils étaient très présents. Euh, ce que je sais, qu'il y a eu aussi des syndicalistes qui sont venus nous aider à faire des services d'ordre aussi, il me semble. Oui, mais alors ça, tu je parles de la non, mais... tu parles du fait qu'il y a toujours eu des syndicalistes dans ouais. debout. Ouais. Oui. Voilà. Vrai. Mais qui venaient ici. Parce qu'il euh, oh, pouvait s'y ah, passer des choses, pas vous pouvez exprimer ça. des choses, ouais. vous pouvait construire quelque chose que ne permettait pas l'organisation d'où il venait. D'accord. Oui. Euh, et le rapport avec les syndicats comme institution, oui. hein, euh, qui sont deux choses différentes. Oui. Mais alors c'est compliqué d'avoir... Par, parmi une... les syndicalistes qui sont ici, il bon, y a qui qui représente son syndicat Il y a Henri. Oui, mais, mais, mais il, y a, voilà. il y a une entité où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de porte-parole... Euh, et puis, en face des entités qui sont relativement pyramidales, euh, enfin, bon, bref, quand même, il y a quand même un porte-parole un secrétaire général, ouais, il y a quand même une forme d'arborescence, quoi. Euh, c'est un peu particulier la collaboration dans ce cas-là, ou la coordination même. Parce que dans ce cas-là, la seule chose on, dont on peut parler, c'est la collaboration au niveau de la base. Oui, c'est bon le alors... seul point sur lequel on peut parler d'une de, de, écoute et d'un dialogue. Comment dire le, le, le, le, il n'y a plus d'alliance objective entre quelque chose comme Udebou et euh, une centrale comme la CGT euh, que, que parce que l'alliance la, subjective n'existait pas, qu'on qu n'a rien signé, etc. Et euh, euh, qu'on travaillait ensemble sans, sans faire comme si l'autre était un interlocuteur ou même existait. Voilà. Il, y a, il y a un contrat d'ignorance réciproque tacite qui fait qu'on n'existe pas dans le même univers, donc on n'est on pas en rivalité. Oui, oui. Et c'est pour ça que ça peut être acceptable parce que sinon Alors, euh, une, une grande centrale n'a euh, euh, aucun intérêt à reconnaître, euh, à, à reconnaître une, une existence politique à un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois ce que tu veux dire mais je ne vois pas pourquoi. Parce ce qu'on est en concurrence Parce que sinon on se retrouve en concurrence et ça veut dire que tu, fais, tu, fais, tu, tu, tu, tu admets, la, en plus tu admets la toute petite entreprise au début Peut, peut, peut, être, peut, peut apparaître sur le radar de la, la, la, la très vieille et vénérable maison quoi, les très grosses maisons, ça n'a voilà, ça pas, pas de sens économique, tu fais semblant qu'ils n'existent pas jusqu'à ce que tu puisses les racheter quoi, en gros, à, à, à moins qu'ils t'aient bouffé quoi. Et après on peut imaginer quand même une forme de coopération, eux ils sont, pas, ils sont beaucoup moins politiques que nous par exemple. La CGT ils sont moins politiques que nous, c'est un point de vue. Et euh... Mais euh, non, on a des points de vue, ils n'ont aucun point de vue sur les revenus de base. Ils n'ont pas de, vue, euh, de point de vue euh, officiel sur les migrants. Ils n'ont pas de, revenu, de point de vue sur euh, tout un, un, un ensemble de choses quand même. Kevin va te répondre. Ah non, non, mais je sais pas si je peux intervenir en fait. Mais si tu peux, tu peux, tu peux, mais personne ne va t'entendre. Par contre, il faut que tu viennes à, de bien, notre côté. Je vais m'asseoir sur ses genoux. Voilà. Trop mariage des <rire> les amis. Voilà. C'est le, euh... le jour. C'est l'après ah, en plus. Fait. Je suis désolé, là c'est pas, pas pour l'après Gay Pride, c'est pas ça hein, qu'il faut faire. Ah, oh, tu es mmh. mignon. Alors, okay. mais... alors, alors d'abord tu te présentes, parce ah, que les gens ils savent pas okay. qui okay. sont... je je je c'est. Je suis un des 33 référents, 37, 37 référents de la commission Économie-Politique, c'est une commission où vous devenez référent sur simple demande, c'est pour ça qu'on est 37 aujourd'hui. On a commencé à deux, on est 37 aujourd'hui. Qui veut venir peut Alors, venir. Heureusement que vous n'êtes pas trois de plus, sinon tu, les blacks on aurait fait. Okay. D'accord. Euh, sur les syndicats, en fait, le truc c'est. En fait, on est en concurrence objective parce qu'ils euh, ne veulent pas trop s'allier à nous, mais nous on les soutient par contre. Dans un sens, ils ne nous reconnaissent pas officiellement, mais dans l'autre sens, nous on soutient bah, la lutte des postés du 92. Euh, la lutte de, ben, des cheminots, les déchetteries, et nous on est tout le temps là dans leur action. Et donc on les soutient, objectivement, on les soutient et on est avec eux parce qu'on a le même combat. C'est-à-dire le combat pour les travailleurs, pour les précaires, pour les chômeurs. Et le truc c'est que c'est difficile pour eux en fait, de nous reconnaître parce que c'est reconnaître qu'ils n'ont pas fait leur travail en partie. C'est-à-dire que de politiser des gens qui ne se reconnaissent pas dans des structures pyramidales, c'est se remettre en question pour eux et c'est assez difficile à faire et donc il faut le comprendre aussi mais c'est pas pour ça qu'on les soutient pas et on a une, une alliance avec les, la base des syndicats qui veulent dépasser leur structure pyramidale et quand on marre des manifs carrés quand on marre de enfin, genre des choses carrées en fait et quand on marre des revendications qui vont pas plus remettre en question le mode de production lui-même et juste demander même si juste demander, c'est un peu péjoratif, mais juste demander des hausses de salaire dans un mode de production capitaliste. Et euh, les gars, ils en ont marre de ça aussi. Et c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de syndiqués sur la place. Et il n'y a pas que ça. Par exemple, moi et la majorité des gens de la commission économique politique, on n'a jamais été syndiqués. Mais la majorité des gens de la commission économique économie politique, ils sont sur des positions plus à gauche que les syndicats, et il y a beaucoup de communistes et d'anarchistes, il y a aussi des sociodémocrates, mais il y a aussi beaucoup de gens plus à gauche que les syndicats, oui. et qui ne se sentent pas représentés, ni par les, pa par les partis, ni par les structures syndicales, même si c'est des copains objectifs, et c'est des alliés objectifs, que nous on soutient, mais je comprends que ça soit difficile pour eux de nous reconnaître en tant là, que mouvement tu, social. Tu parles en un phénomène, moi je parlais, je parlais de la, la, la... comment dire... Euh, je, je parlais d'une attitude quasiment de, de rationalité économique quoi, du, du fait de ne de, de, de, de, de pas reconnaître le fait qu'on peut être sensible et donc vulnérable à la, à la concurrence d'un nouvel entrant mais, en question mais après c'est vrai que tu parles de phénomène qu'on est aussi un peu le remords de la CGT parce que quelque part on a, on a, d'une certaine façon on a aussi fait que ressusciter ce qui était les pratiques de la démocratie ouvrière euh, ju, jusqu'à l'époque de 18 et, par, et parfois jusqu'à jusqu l'époque de 46 et même on a fait, voilà. re, on a fait ressusciter donc, euh, Enfin, L'avènement d'un autre projet de société. Euh, ouais. Jusqu'à une certaine période, la CGT revendiquait la... un autre projet de, de société. De la condition salariale. La condition salariale. Et oui. ils avaient l'objectif de dépasser ce mode de production-là, s'ils ne font plus aujourd'hui. Et donc ça leur donne peut-être le oui. un espèce de remords, comme tu disais. Alors, Mais alors, il oui, mais mais faut alors... les comprendre. Genre. Et il faut aussi les comprendre et pas les stigmatiser. C'est-à-dire que bah, quand il y a Macron qui, qui est en tête des sondages, il y a Valls qui est en tête des sondages, genre euh, avoir une position vraiment communiste en termes de stratégie politique, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour eux. Mais nous, on n'est pas satisfaits de cette position-là quand même et on l'exprime. D'accord, mais malgré tout, euh, la position classique d'un syndicat, c'est des revendications. Ouais. Et ce n'est pas ouais, un ça. programme politique, ce n'est pas une position politique. Bah, c'est là nous, où, te... de, de ce te... côté-là, on, on, est, on est le versant politique, peut-être, de certaines revendications, non bah, Le truc, c'est qu'ils ont des propositions politiques, mais ils ont des propositions politiques dans ce mode de production capitaliste. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à la base, la CGT, ils étaient pour un autre projet de société, et pas seulement des revendications dans un mode de production capitaliste. Et ça, ils l'ont abandonné. Et c'est le modèle Et... qui revendique encore le syndicat de lutte, le syndicat politique. C'est comme ça qu'il se légitiment hein, euh, pour ne pas adopter un modèle à l'anglo-saxonne, etc. Il continue de se, de se légitimer, de, de se revendiquer de ce modèle-là. Euh, effectivement, le syndicat qui n'est pas seulement revendicatif, mais qui est aussi censé être un lieu de pensée ouvrière, ou déjà de mise en place de pratiques qui construisent déjà, de solidarité, de mutualisation, de, etc. qui construisent déjà le nouveau monde, quoi. Hein. Euh, voilà. C'est sûr que c'est aussi quelque chose qui disparaît à partir du moment, euh, à, à la fois du fait de son intégration à une puissance politique, d'abord au sein du complexe communiste, et, euh, voilà, et, euh, et quelque part, victime aussi de son succès post-68, où ils font partie, euh, à la fois c'est une reconnaissance, à la fois ils, ils, deviennent, pleine, ils deviennent partie de, de, de, de comment s'exerce le pouvoir économique. Alors non, juste, euh, juste un, un truc pour une petite virgule, on va on va aller plutôt vers la fin de l'interview. Il euh, y a quand même un problème de taille quand même en France, c'est le faible la faible syndicali syndicalisation du pays. 7 même l'Angleterre qui est pourtant censée être un pays encore plus néolibéral, euh, etc. sont à 25. Ils enfin, ils c'est addition. Oui, ils, ils ramb... Ramb... Cerf, en fait, non, Mais n'oublie pas, non. il y a toujours le fait qu'effectivement, effectivement, comme on a ce modèle du syndicat politique, du syndicat de lutte. Quand, par exemple quand ils, euh, quand ils revendiquent de droits, c'est pas seulement pour leurs adhérents et les droits qu'ils obtiennent n'iront pas simplement à, les, à leurs adhérents. Il y a comme des dans les pays nordiques, euh, ça, où en fait seuls les gens qui sont syndiqués ont le droit aux avancées sociales Ou qui sont données aux syndicats. Hein, par exemple dans les pays anglo-saxons, c'est la différence entre union et guild. Voilà. Euh, euh, mais je... je voulais revenir là-dessus. Euh, genre... Ok. Le, le but c'est pas de nous opposer entre nous parce qu'avec les syndicats on a des combats communs et, euh, et on est. On les soutient, objectivement, on les soutient, toutes nos actions sont en soutien de syndicalistes qui se battent, de syndicalistes à la base qui se battent pour leurs droits. Donc on n'est pas genre anti Le truc, La question qui s'est posée par exemple, c'est est-ce qu'on invite Martinez en meeting syndical sur la place au début du mouvement La chose c'est que si tu fais ça, ben, nuit debout c'est un truc de, ben, c'est comme avant en fait, c'est juste que ben, c'est les grands qui ont la parole et les gens qui ont déjà la parole qui ont la parole et on a refusé ça d'avoir un meeting syndical sur la place parce que ok d'accord tu invites Martinez et tu fais un meeting syndical c'est à dire dans la forme tu fais en sorte qu'il puisse parler pendant une heure et demie, bah, tu chopes les 8% de syndiqués qui sont déjà syndiqués et qui sont déjà sur des positions qui euh, sont de gauche en fait et donc tu n'arrives pas à essayer de nouer un dialogue et de faire passer un dialogue qui n'existait pas avant, et c'est pour ça qu'on a refusé ça à la base. C'est parce que déjà en termes de stratégie politique, parce que moi je suis très ouvert pour parler de termes, en termes de stratégie politique, j'ai aucun problème. Genre déjà en termes de stratégie politique, c'était peut-être pas très efficace, mais en plus tu vas juste parler à des gens déjà convaincus, et je vois pas l'intérêt de nouer un dialogue avec des gens qui sont déjà d'accord avec toi en fait. Oui mais c'est pas sur les modalités, pas sur, euh, sur les revendications. Les revendications, il y a des revendications contre la loi travail, mais y a... Toutes les autres revendications. Qu Qu'est-ce qu que, que, que pense, que t il du euh, revenu minimum? Euh, Après, le revenu minimum, c'est compliqué parce que le revenu de base, t as, t as oui. Comme on a fait une AG thématique hier sur le revenu de base, qui sera bientôt sur TV debout. Bah, sûrement. Ouais, je ne sais pas. En fait, euh, c'était une question, je suis désolé. En fait, on a fait une âge de thématique hier sur revenu de base contre salaire à vie. Et je ne sais pas ce que les syndicats pensent du revenu de base, mais le revenu de base, c'est compliqué parce que tu as 12 versions. Tu as des versions de droite et de gauche. La version de droite, c'est... Euh, tu... Alors, excuse-moi d'interrompre, mais normalement, on sait s'il y a une tendance ou s'il n'y a pas une tendance. Est-ce qu'ils connaissent Est-ce que c'est une question euh, qui, Par exemple, ils ont proposé à, à Myriam El Khomri les 32 heures. là, déjà, tu as quelque chose de concret. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à mettre dans, leur, dans une partie de leur revendication un, ce salaire-là ou quelque chose d'approchant euh, Je ne sais pas, euh, ben, je ne pense on, pas. On dans le soir, mais le truc, c'est que tu as même des gars, genre la fondation Jean Jaurès au Parti Socialiste, qui propose un revenu de base, voilà, mais ça. il propose un revenu de base qui supprime toutes les aides sociales qui existent ah ben oui. et qui donne euh, ben, le montant des aides sociales qui existaient avant il le divise à, à tous les gens de la société. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler les pauvres, tu vas donner la même chose à tous les gens de la société. Et donc en termes de réduction des inégalités, enfin, en termes de, de sortie de la pauvreté, ça ne marche pas du tout en fait. Et donc tu vas dire, bah, les gars, maintenant vous avez un revenu de base, vous êtes des bons consommateurs, vous n'avez plus le droit à la santé gratuite, à l'éducation gratuite. Et donc c'est pour ça que je te dis que... Le euh, voilà. peu, je ne connais pas la, la position des syndicats sur le revenu de base, mais, attends, je vais mais finir. Elle n'existe pas, clairement. Mais Déjà, elle n'existe pas, mais c'est ton principe qu'elle n'existe pas dans voilà. le sens où tu as au moins 15 revenus de base, et des versions de droite et de gauche, et, euh, et, et ouais, par ouais, contre, bah, nous, ils on est quand même arrivés à un point commun sur le 32 heures, enfin, faut, faut, même si c'est une lutte qui date de euh, après Après, c'est un, dé, un débat qui prendrait des heures, et vu qu'on est à non, la fin de l'interview, si mais sur le 32 heures, toi euh, tu toi tu fais comme si le fait qu'ils n'aient pas eu de proposition de une base d'une preuve de manque d'imagination, alors que c'est peut-être au contraire preuve ah, de sens critique, pour résumer ah, non, non. La, ce qu'a dit Kevin... Ah non, non, moi c'est pas... C est c est pas enfin en tout cas, mon point de vue, c'est ouais, pas, puis pas puis ça. C'est hein. peut-être une preuve de sens critique. Ouais, oh, moi, moi mon, mon point de vue, c'est que oh, nous là, étions alors, le versant politique. Euh, d'une lutte et eux ils étaient oui. de version euh, institutionnelle. institutionnelle oui, oui institutionnelle, parce ouais, parce mais ils sont, ils sont, ils sont inscrits sont dans une aussi. enfin tu vois genre ils ont des revendications oui. politiques qui sont pas aussi étendues que celles qu'on voudrait par exemple là à voir Leclerc aussi politique, il y a une on... position politique si tu veux on s'en est prix ouais, d Donc, euh, oui oui voilà oui, oui. mais après euh, vision politique et vision politique c'est celles qui ouais, veulent euh, changer euh, la vie vraiment je suis pas et trop puis, à cette opposition mais en tout cas ils ont abandonné un espace de projet de société par exemple nous on à la commission économique politique, bah c'était le débat d'hier, c'était revenu basse base contre salaire à vie. Le salaire à vie, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est une suppression du marché du travail, donc une suppression de l'exploitation, une suppression du marché du capital, donc une suppression du, de la rente et du taux d'intérêt, et une organisation sociale de la production où tu peux prendre en compte les questions écologiques, euh, sociales, de comment on produit, qu'est-ce qu'on produit et pourquoi on le produit, c'est une réappropriation sociale et démocratique de la valeur. Et là, ils ne sont pas là. À okay. ce niveau-là, ils ne sont pas là, en tout cas. Écoute, c'est parfait. C'est un enchaînement qui sera parfait pour l'interview que je vais faire de toi demain ah bah, soir, si tu veux bien. Tu vas m'interviewer demain soir. Bah oui, tu vas nous parler justement du débat que vous avez eu hier. Alors, peut-être que ce ne sera pas moi, mais il y aura quelqu'un sera... de la Commission Économie Politique. Ok, bah, c'est parfait. Parce n'a pas de chef. Ok, il bah, n'y a pas de souci. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup. Euh, je vais vous passer une petite séquence euh, euh, faite par les syndicats des avocats de France sur, justement, la loi travail. Donc... Euh, on se retrouve un peu après. Je, on va enchaîner plutôt les sujets là maintenant, puisqu'on a fini les interviews. D'accord. Et qu'on euh, passe. Finalement, à je la suite. Pas de la place. Mais, mais si, tu as parlé. Bah si. Ah ouais. Bah si, tu as parlé pourquoi. Euh, y a... Enfin, tu as expliqué pourquoi l'évolution a fait qu'on euh, se retrouve un peu moins nombreux. Ouais, non, ouais. Non. Je l'as aussi coupé. Un... Ça, ça, ça a coupé à un moment où ah. je parle de la dernière phase de quelque chose et ça, ça peut le laisser supposer que. Euh, non, non, non, non. Bah, alors faisons-le tout de suite. Non, non, il n'y a pas de problème. Alors, euh, on est libre. Tu vois, Je ne veux pas rendre l'antenne à la publicité ou quoi que ce soit, donc vas-y. Si j'ai quelque chose sur le. Non, je ne encore. Non, non, oui. Donc, ouais, voilà. Donc, ensuite, on est, on, est, on est passé dans cette phase où c'était le, le, le, le propos d'impliquer le plus de gens possible dans des dans dans commissions et qu'on euh, vote. Si jamais on avait à voter des propositions construites, etc., c'est la mise en place du processus de vote. Euh, bon. Donc, qui est à euh, un moment où on passe de la lutte contre le travail à la lutte contre le travail et son montre voilà. euh, et qui s'est un, euh, un peu effiloché à son tour, peut-être parce qu'on n'a on a pas su assez vite mettre en place euh, les allers-retours entre le travail des commissions et l'assemblée. Euh, euh, bon, attends, mais simplement ça. En tout cas, là, le problème dans lequel on est, c'est qu'évidemment, on est dans une phase où on a de fait commencé à se structurer, où, les, où un tas de gens pensent qu'il y, a, il y, a, il y a plus de. Un tas de gens ont commencé à penser qu'il y avait plus des choses plus intéressantes à faire que, faire que tenir la place tous les jours. En même temps, euh, en même temps on a le problème qu'on ne peut pas partir comme ça. On a construit un tas de choses, on ne va pas abandonner la commission SDF comme ça. Euh, la, la nuit debout ça veut dire quelque chose pour un tas de gens. nuit debout république euh, parce qu'il y a aussi les autres nuits debout qui parfois sont beaucoup plus euh, puissantes en termes de nom, par exemple à Marseille que euh, nuit debout république aujourd'hui euh, bon voilà, donc on ne peut pas laisser tomber le, le symbole de l'installation à la place de la république aujourd'hui, on ne peut pas les laisser tomber les gens euh, voilà, dont, dont on connaît. Qui, font des parties, qui étaient les occupants de cette place avant et qui font des et partie de la commission de Nuit Debout. La commission SDF, nos matins en OJ, si Nuit si, Debout euh, interrompt euh, occupation euh, son, de la place. Son, euh, son occupation quotidienne de la place, euh, ça veut dire qu'ils vont rester seuls sans nous, donc on ne peut pas les abandonner comme ça euh, sans que ça ait été discuté, réfléchi, qu'il y ait des solutions de remplacement, de compensation. Il euh, y a aussi le fait qu'on euh, on a tenu trois mois quand même, pas loin de droit, c'est ton cette occupation quotidienne de la place. Euh, c'est un tel élan, comment tu peux le quitter ou, ou, ou, ou, que tu, comment, tu peux, comment tu peux croire que tu vas te relever si tu quittes cet élan Tu vois ce que je veux dire C'est comme si avais, tu faisais une très grave chute de vélo ou euh, je ne sais pas quoi. Euh, c'est dur de remonter après quoi. Comment tu vas retrouver cet élan C'est dur de perdre ça, donc il y a ça aussi. Euh, euh, voilà donc on a, on a des tas de raisons de maintenir. Aussi parce qu'il y, y a des commissions qui travaillent encore et qui ont besoin de liquider leur travail. Euh, par exemple il y a, y a les, des commissions outre les structurelles sur la place, euh, logistique, sérénité infirmerie euh, et euh, démocratie sur la place, animation aussi. Mais bon ils avaient une présence euh, moins fréquente euh, dès le départ. Euh, voilà il y a aussi les commissions thématiques, il y, y a aussi euh, avocats de bon, euh, éco, économie politique, euh, euh, euh, jury citoyen euh, euh, et écologie. Oui, il, y a, il y a les cas thématiques qui sont toujours là, et qui en partie sont en train de, de, de, faire leur, le, le, le, de passer aux propositions positives, etc. Donc on ne va pas les, les, les lâcher comme ça non plus, autant que autant ait les tentes, autant qu'il y ait ce, ce, ce dispositif, ce, ce, ce, ce décorum. Voilà, mais en même temps, il y a tellement de monde qui est déjà passer dans la suite de Nuit Debout que ça devient compliqué euh, de, de, de, pour un tas de gens on à occuper pour occuper sans ouais. objectif et donc cette fin, cette, cette vraisemblable phase finale de l'installation quotidienne Place de la République parce qu'il y a discu discussion entre ceux qui veulent continuer l'installation quotidienne mais en changeant de place en allant sur les places plus petites oui. et ceux qui veulent qu'il y ait une installation à République moins fréquente. En tout cas l'important c'est qu'on Continue dans la semaine qui vient le travail de structuration et que ça soit prêt euh, pour la rentrée, de toute façon, puisqu'il y a des choses qui sont prévues et éventuellement pour faire un bridge pendant les vacances plutôt qu'un break. Il y a ce débat qui revient souvent aussi, c'est que pendant les vacances, il y a des gens qui partent pas en vacances. Leur activité continue et donc il n'y a pas de raison que Nuit Debout s'arrête pendant les vacances non plus. Mais ce n'est pas Nuit Debout qui s'arrête, on parle de l'installation, de faire cette installation tous les jours. Bien sûr qu'il y a des commissions qui continueront à se réunir. Mais c'est à dessein que je parle de cette identification. Il y a une sorte de... La pendule s'arrête. La pendule s'arrête, on est là tous les jours, on occuperait un jour de voilà. moins ou deux, ouais. la pendule, on arrête la pendule pendant un certain temps. Ouais. voilà, bon. on, on arrête la pendule, après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui continueront à se rencontrer ici, euh, et, et même à avoir des activités ou même des actions dans Paris, dans le reste de la France, il y en a qui vont faire un tour à vélo, finalement. Oui, euh... y il y a plein d'actions, vous savez qu'il y a des marches, une marche qui est particulièrement de déjà, il y a une marche euh, euh, qui est partie de Marseille, il euh, y a des choses qui sont organisées avec euh, à vélo, euh, je crois au mois d'août. Euh, voilà, il y a une forme de, de tournée. Et puis, euh, et puis euh, voilà, le week-end prochain, il y a toute une série d'événements qui vont être un peu sur le transfert de savoir et de compétences et qui vont nous permettre en fait de, euh, de transmettre un peu tout ce qui a été fait, euh, tout ce qui a été, euh, oui, tout ce qui a été créé à du debout et pour, euh, pour continuer un peu les choses. Donc il y a c'est peut-être plus une transformation, c'est peut-être... Euh... C'est une transformation qui fait qu'on a, ma... a du mal à maintenir la, la coquille qu'il qui a portée. Quoi. Là, là, là. Et, que, et, que les, et que les gens, que les gens qui, qui ont le sentiment d'avoir été accouchés par lui debout trouvent aujourd'hui cette coquille un peu vide et, et, et nous reprochent de maintenir l'installation. Mais euh, voilà. J'aimerais juste finir sur une note d'optimisme, pessimisme. Je pense pas qu'on avait... On a eu une coquille au début, elle a été remplie très vite. Elle a duré euh, un week-end euh, plein entier. Il y avait quelque chose qui était en train de se créer et d'émerger. Et quelqu'un d'autre a stoppé la pendule, justement. C'est euh, quand ils ont tout démonté et qu'ils ont fait, en fait de ce bébé un. C'est pas pour moi, mais avec quelque chose d'embryonnaire, en fait, qui était nouveau. Et euh, derrière ça, en fait, ils ont juste fait un morné » entre guillemets, qu'on a essayé de réanimer tous les jours. Et pour moi, ce qu'on qu fait là, tous les jours, c'est masser le bébé du cœur pour qu'il reparte et il euh, y a Écoute, non, que non, que... Non, vraiment vraiment ouais. et je trouve que ça commence à ressortir maintenant c'est un discours où malgré ça sur la place moi je commence à voir des gens qui étaient là les premiers jours qui n'ont pas pu venir, qui étaient pris dans des choses Ils de reviennent. la vie de tous les jours qui reviennent je vois le dernier article sur la gazette debout euh, sur euh, « lui debout mon amour » qui explique très bien euh, ce qui s'est passé et euh, ce qui se passe aussi euh, dans oh, quelque chose qui est plus intrasèque en fait est, on est même pas lié à la place on est lié à quelque chose qui avait lieu sur cette place et c'est ça qu'on veut retrouver, on s'en fout que ce soit république, on s'en fout soit autre part on le retrouve dans les actions etc, c'est pour ça qu'on y va un petit peu plus c'est plus... plus concret et on veut du concret parce qu'on nous a interrompu de faire du concret sur la place mais derrière tu as des places qui occupent, à Marseille ils occupent, dans des tours ils occupent, dans la Drôme il euh, y, y a des gens qui essayent, qui continuent d'essayer de rendre physique cet espace parce que pour le moment, en fait, pour le mouvement, en fait, il est sans abri, il est SDF, exactement comme ceux qui occupent la place donc ce sont les républiques, on n'a pas de logis, on n'a pas de lieu on cherche euh, un endroit où reproduire ça, où fédérer ça pour que ça puisse peut-être un jour faire sur la société entière mais au moins déjà avant un lieu pour euh, que cet embryon il puisse euh, continuer à se reformer avec les mêmes matières premières qui étaient là en fait les premiers jours. Moi je suis très positif là-dessus parce que de toute manière en fait comme, ça pas, euh, comme ce sont des idées et que finalement on peut parler de chrysalide quoi, enfin de la, de la coquille... Euh, et donc on s'est transformé de quelque chose qui était informe, euh, qui n'avait pas forcément d'objectif, de, de sens, de, visiblement pas, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et maintenant il va s'envoler un peu et, et se laisser construire à chaque, à chaque endroit où ça commençait à naître. Et donc ça va se multiplier comme ça. Je suis plutôt façon... sur cet angle-là. Euh, et juste pour euh, revenir sur l'idée, ce n'est pas forcément de retrouver ce qu'on a euh, ce qu'on a créé au départ, parce que ce qu'on a créé au départ, on ne l'a pas créé dans un objectif de quelque chose, on a commencé à le créer, point, on ne s'est pas posé la question de, ce qui, de retrouvé, ce qui allait être. C'est retrouver le même bouillon. Oui, mais euh... ce bouillon, en fait, on n'a pas cherché au départ. Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir dans cet euh, élan qui est de dire on va construire, on construit ouais. et, on, et, on, et on, on avance. Parce que c'est ça, en fait, qui nous a créé cet état d'esprit, c'est le fait d'avancer. On n'a pas cherché ce bouillon-là, mais on a cherché un lieu de rencontre, un point de rencontre. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un lieu de rencontre, un point de rencontre, aussi bien euh, sur un terme euh, législatif avec le travail, que euh, même euh, plus euh, un, un intrinsèque avec euh, qu'est-ce qui nous anime en tant qu'homme, et est-ce qu'on peut pas lier euh, ce mouvement-là à d'autres mouvements sociaux tellement. qui vont lieu dans d'autres pays il enfin, y, y, y a plein d'échappements. Moi il y a quelque chose et... auquel je crois, c'est que Nuit Debout ne peut pas s'arrêter de toute façon, voilà. notamment Nuit Debout Ré République, parce que c'est aussi un mouvement qui, a, qui, est, qui est, comment dire il y a aussi un esprit de ce mouvement que les, les, les gens font, les gens qui font décident, voilà, et que c'est un mouvement qui a été fait d'un tas d'initiatives de gens qui sont, dans, qui sont inventifs, qui aiment ça, qui, qui aiment bricoler, qui aiment bricoler, qui aiment ça, voilà, qui comme ils aiment bricoler, ça fait qu'ils s'amusent. Donc c'est quelque chose qui va tenir, quoi, parce qu'on croit, on croit à la vertu de, de, de, des, des arrangements, des bouts de ficelle et du praticable. Et ça, ça change beaucoup de choses. Voilà. Contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas tellement un moment de parole du debout. Ça a été beaucoup un moment, un, un moment d'arrangement et, et de bricolage. On est très très fort pour ça. Et ça, des, des, des gens qui savent, qu'ils qui, qui savent que ils sont entourés de gens pour qui il y a toujours un truc à faire, un moyen de s'en sortir, euh, attends, y a, y a, tu t as, t as dit qu'il y avait ça, ben on va faire ça, enfin voilà, qui, qui, qui, pas franchi, mais Alors, exemple, là ça, ça tient. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'il y a des centaines de gens qui sont passés, et qui ont été euh, encore cet après-midi, j'étais à un café citoyen, il euh, y avait une fille qui est venue euh, plusieurs fois ici euh, parler, qui s'appelle Catherine, elle a littéralement fondu en larmes, euh, parce qu'elle se, rend, se rendait compte à quel point la solidarité et la rencontre avec les autres, était devenu quelque chose d'essentiel et que c'était quelque chose qu'elle avait, qu avait rencontré avec lui debout. Et c'est voilà, c'est une petite dame, c'est une personne qui était là au, au chômage depuis près de cinq ans et qui euh, là a trouvé des gens avec qui dialoguer, des gens qui le reconnaissaient quelque chose. Et donc, moi je pense qu'on est probablement, mais c'est complémentaire. En fait, on a, c'est un moment Pourquoi tu es qui est tellement... parce que parce que je pense que c'est un lieu de parole. Pour moi, c'est en fait, un lieu. Un oui, c'est un lieu de parole, mais moi, je, je, je faisais par rapport à ce que tu dis, que c'était un lieu de blabla. Euh, bien sûr, ah, que c'est un lieu de parole. Ouais, bah, voilà, c'est un lieu de parole au sens de l'efficacité symbolique, au sens oui, de la ouais. entre les gens, etc. D'accord. Ah, ah, okay, ah, avant tout ça, ah, en fait, c'est ah, traduit un peu peut-être vous deux, mais pour moi, en fait, c'est une mise en réseau, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés, sont reconnectés physiquement avec quelque chose qui est de l'ordre d'être juste en face de quelqu'un, de tenir une conversation avec quelqu'un avec qui on peut penser être en désaccord, alors que finalement, ben, on arrive à bricoler quelque chose, comme tu disais et donc euh, du coup on a réussi en bricolant à créer des ponts, à tisser des liens et c'est ça qu'on a fait en fait, on, on était connectés sur différentes luttes séparées de notre côté on, ré... on a reconvergé à un moment donné on a tissé des liens et maintenant il y a aussi ce besoin non pas de juste rester à distance, c'est-à-dire que chacun... Le projet de loi travail, on salarié, on va vous en parler euh, On va vous détailler les principaux dangers En tout cas pour le moment on cette mise en réseau, cherche une forme pour s'exprimer et il y a l'occupation de la place il y a des actions par-ci par-là, il y a se retrouver de temps en temps. Il y a plein de choses, mais à chaque fois, il y a toujours une reconnexion humaine qui soit dans l'action, fait qu'il y a beaucoup de monde, soit sur les places, avec beaucoup d'activités de transmission.